T'es en première, du coup, première quoi? Le nouveau bac, c'est dur à dire, mais genre, c'est équivoque première S. Ah ouais, tu veux faire quoi plus tard? École de veto? Non, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah, j'ai pas de projet. Je veux faire quoi plus tard? Je sais pas, euh, riche. <rire> <rire> ok! Bah, c'est bien ce que je disais, veto. Ok! Ouais, vas-y si tu veux. Late. Bonjour! Allô, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Que tu euh, veux pas coup, mettre non. ta caméra? Non, non, si, si, au final, c'est bon, là, j'ai tout fait. Ok, donc du coup, en avant, il y a plein de questions à poser, plein de trucs à faire. Je vais mettre, c'est quoi le pseudo du coup? Saturne.grimdal. Euh, euh, pourquoi Saturne.grimdal? Ça fait trop, tu choisis, c'est soit Saturne, soit Grimdal. Non, c'est juste que je suis dans une équipe. D'accord, mais c'est quoi ton pseudo à toi? Ah, c'est Saturne alors. Ah, d'accord. Comme la planète. Ouais, mais Sans, euh, avec deux N à la fin. D'accord. Ça vient de quoi? De la planète? Ça vient de la console? Oh, non, ça vient de la planète. Ok, pourquoi tu, tu viens de Ouais. Du coup prénom Tristan. Ok. Normal ou maman elle a voulu être originale en mettant Y à la place de I. Normal. Ok. T R I S T A N. Exactement. Ah, ok. Âge. 19. Bientôt 17 ans. Il y en a eu bah, la semaine prochaine. Ok. Ville. saint mort des fossés près de Créteil. saint mort des fossés Ah ouais. Ok je vois. Près de Créteil. C'est où déjà C'est à côté du. C'est vers le 12, c'est vers l'est 94. C'est un entretien à la préfecture. Grave. Activité, qu'est-ce que tu fais Je Fais du sport et je suis en première. D'accord, t'es à l'école quoi. Ouais voilà. Et ils regardent le live les parents Non non là ils vont manger je crois. Ah d'accord ok. Parce qu'ils savent pas que tu fumes des gros Non ils savent pas, c'est secret, faut pas leur dire. Ok. T'es en première du coup, première quoi Le nouveau bac c'est dur à dire mais genre c'est qui voit première S. Ah ouais tu veux faire quoi plus tard l École de veto Non je sais pas. Comment ça tu sais pas Bah j'ai pas de projet. Je veux faire quoi plus tard Je sais pas, euh, riche Ouais. <rire> Ok, c'est bien ce que je disais. Véto. ok. Ouais, vas-y si tu veux. Non mais non mais il y a pas un truc qui t'intéresse Non. Mais à part des jeux vidéo, il y a quoi qui t'intéresse dans la vie je sais Pas j'aime bien euh, le cinéma et j'aime bien le sport et c'est tout. Je vis comme ça ma vie, tu vois, aléatoirement. Ok. Allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet du matos. Souris Logitech euh, Superlight euh, Pro X. J'ai ouais. un, un clavier Logitech qui fait ça, mais euh, je vais changer bientôt. Je vais commander un nouveau pour mon anniversaire vu qu'il est un peu trop grand. Mais c'est quoi comme clavier Je sais pas, je connais pas le modèle. Regarde derrière, t'as une étiquette. J'ai cette. Alors, ouais, ça doit être ça, ouais. Je crois que c'est ça. Cherche, on t'attend. j'ai beau chercher. Là c'est un escape game G513 ah. Carbone IGX ah. Brown G513 Avec quoi Donc en je... Cherry MX Brown Ouais Sois précis Tristan Ok Il va falloir être précis Ouais t'inquiète Ok ça marche Écran en hertz T'as quoi Du 240 ah Ouais ouais d'accord ok Ouais je suis bien Tapis de souris Tapis de souris C'est un MSI C'est un tapis de, de clavier quoi Casque Logitech euh, Pro X Ouais bien Connexion en ping Je sais pas ça doit être entre 10 et 30 Ouais bon La fibre quoi Ouais voilà <rire> Okay. Est-ce que tu te rappelles exactement ce que t'as mis sur Metafy J'ai changé 2-3 trucs maintenant. Sur les euh... questions, sur les questions qui ont été posées. C'était en janvier que j'avais euh, rendez-vous. Quel est votre niveau, silver champion J'avais mis platine, mais maintenant je suis diamant. Quelles sont vos forces et faiblesses euh, J'ai mis faiblesse, hésitant. Je prends pas assez ou je prends trop de risques. Et des fois, j'ai passé de plan d'attaque ou de stratégie euh, défensive. Et en force, j'avais mis euh, aim correct, joue pour la team, connaît bien les maps. Que des fois, j'avais quelques calls à revoir et que j'avais mon sang-froid, euh, je ne le perds pas facilement. Okay. Et Après, quel est objectif bah du coup euh, ouais du coup comme je l'ai dit je suis à la Grimdal donc je vais aller à la Louvre en septembre okay. Du coup c'est être euh, En septembre au top, euh, Ouais c'est pas septembre euh, non c'est que la main ah, dans oui. l'académie Mais ouais du coup c'est peut-être au top de ma forme en septembre Ok voilà. Bon bah bonne journée Bah merci à toi c'était cool Merci Quand est-ce que t'as commencé à jouer Moi c'était sur PS4 c'était euh, en début 2016 à Black Ice Début 2016 mais t'avais quel âge Oh j'étais jeune j'étais en CM2 je crois <rire> Ok, donc t'avais euh... 10 piges quoi. Ouais, mais j'ai fait beaucoup de pauses entre temps. Il y a eu une petite époque Fortnite, je pense, comme euh, pas mal de personnes. Non, non, après, pas, euh, pas, pas Dead by Daylight. Pas ce du coup. Ouais, mais t'inquiète, j'étais jeune. Ouais. Ça bah, se pardonne bah, ou pas Ouais, bah, oui, oui, ça se complètement. Tu es parfaitement excusé. D'accord. Euh, Dead by Daylight, pas mal de Dig of Legends. C'est ça qui m'a fait décaler sur PC d'ailleurs. Et après, j'ai repris R6. J'avais fait, euh, j'avais repris okay. R6 entre temps. Mm -hmm. J'ai repris R6 complètement là, il y a 3 mois et je travaille à fond. Et voilà. Vas-y, tu peux me tuer D'accélération souris, non. Hmm. Sur Windows, c'est désactivé. Hmm. Voilà. Je me suis fait sécher. C'est très bien ça. C'est quoi le problème du coup? Aim. C'est comment? Aim. Euh, faut que je me considère comme moyen. Oui. Bon, moi, j'irai quand même jusqu'à dire bon, quand même. C'est pas moyen, là. Parce que j'aime le plus, practice, c'est mon recul contrôle. Et avec ton niveau de jeu, il faut que tu prennes plutôt de l'analyse de VOD. Pour moi, là, je peux rentrer dans les détails. Là, je peux te dire là où ça va ou là où ça va pas. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour moi de regarder ton gameplay et d'être à l'intérieur et de te dire, bah, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci à ce moment-là, pourquoi tu es là, pourquoi il y a un problème de placement, pourquoi est-ce que tu le joues, pourquoi tu le joues pas, plutôt que là d'être dans des suppositions. ce que tu me dis ce que tu peux me dire au final Et déjà, il faudrait déjà que tu aies la capacité d'auto-analyse de, de, qui soit très bonne. Si ça se trouve, en fait, ta capacité d'auto-analyse est très mauvaise. Et et Si ça se trouve, tu me dis des choses en étant sûr et certaine que là où t'es mauvais, en fait t'es relativement bon et là où t'es bon, t'es relativement mauvais. Quand tu me dis j'ai un aim correct, non, ton aim il est plus que correct au final. Ça se travaille après. Je me qualifie genre comme un joueur, genre une macro ça va et aim, ça va, tu vois. Mais je trouve pas ça incroyable non plus. Genre en fait, je sais que, je sens que j'ai une marge de progression qui est devant moi. Mais si on avait fait le même exercice et si j'avais demandé à une personne que tu estimes comme étant le meilleur des joueurs de aim au monde un spoil, un machin, un truc, je m'en bats les couilles. Tu penses qu'il aurait fait quoi de mieux que ce que tu viens de faire tout à l'heure. Je pense déjà il aurait pris un meilleur choix, peut-être euh, de plante et il serait pas décalé. Il aurait peut-être pris le temps de oui, recharger. Mais dans son de voir aim pur, dans ses mécaniques de, de shoot. Je sais pas, peut-être il, il aurait tué plus vite, ce qui aurait permis d'avoir ouais, plus limite, de la... temps pour recharger. Bon, bah la transition entre chaque tête aurait été peut-être plus rapide, quoi. Bon, bah si as envie réellement d'être plus rapide par rapport à ça, il va falloir euh, trouver le bon. Il y a peut-être encore une possibilité de trouver une, une sensibilité qui soit différente. Avec toujours la problématique que, euh, au moment où même où tu vas commencer à augmenter ta sensibilité tu vas gagner en rapidité, tu vas perdre en précision parce que c'est pas ta sensi. Donc non, c'est quand même pas mauvais. Je comprends pas trop les soucis. Ouais c'est difficile pour moi, t'es la première personne qui passe et dont je ne peux pas voir en partant directement comme ça des problèmes. Le cross placement il est bon, les mécaniques sont bonnes. Moi il me faut pas deux heures pour voir si t'as, as, as... oui t'as un niveau diamant quoi. Enfin pourquoi t'es pas allé chercher un champion qui est si facile du coup cette saison J'ai été pendant ultra longtemps émeraude. Genre en fait je jouais avec des bah, du coup, je avec des gens qui sont diamants et tout ça, donc je jouais contre des diamants euh, mais du coup j'ai avoisiné les 50% de win rate et je perdais plus de points que j'en gagnais Parce que... Tu je... tout seul Non en fait le, le problème c'est que j'ai commen... commencé ma saison en solo queue en fait Et J'ai commencé genre avec 30% de win rate et là ça va je suis en montée je crois que je dois être vers dans les 50, euh, 52, 53 La communication ça a l'air d'être bon j'imagine non euh, communication ça va mais des fois je bégaye Genre par exemple sur le café j'ai une cam il y a un mec qui arrive cigare je vais dire euh, ah il les porte cigare Je vais pas le dire instinctivement ouais, mais comme tout le monde Je pense que ça pourrait être plus le Oui Ça fait combien de temps que c'est sur PC là Ça va bientôt faire un an tu et... parles de la crainte de rentrer. Tout de suite, je commence à me dire, est-ce que c'est pas un problème de confiance en soi Parce qu'il faut avoir les balls parfois, d'assumer la responsabilité de l'échec, de se voir, tu sais, un peu, genre je rate un move ou euh, j'entrie par exemple en oubliant de droner quelque part ou euh, en ratant mes balles. Ça, c'est un frein. C'est un frein psychologique. Un peu ouais. À ah, moins que ouais, tu ouais, pas de du bagel, c'est total. Ouais c'est ouais, pas... pas un peu ouais, c'est pas mal ouais. Ah bah il faut avoir confiance en soi quand tu rentres. Il faut avoir confiance en toi et il faut avoir confiance en tes teammates aussi. Si tu veux devenir un bon joueur demain, il faut que tu copies Benjamin Master, comme tu le disais tout à l'heure. Tu disais que lui la différence Tu comprends pas comment est-ce que sur chaque game Comment est-ce qu'il a fait un Six Invitational qui est si important C'est la capacité de jouer chaque round Pour le round Le premier round de ton Six Invitational De tes qualifications au Six Invitational Doit être joué de, avec la même intensité émotionnelle Que le et dernier round finale. Avant de soulever ton, ton marteau Si t'arrives à faire ça Et à garder cette espèce de stoïcisme Tu vas faire ce que Tiger Woods disait Don't get bitter, get better En, en gros on pourrait le traduire par Ne vous frustrez pas, devenez meilleur Donc tout à l'heure tu mm -hmm. Et ouais. Le drone ça va me casser les coups parce que c'est une erreur que je savais etc machin truc bidule La vraie réaction d'un putain de compétiteur c'est Ok plus jamais je me ferai niquer par ça Moi ce qu'il me faut c'est de la VOD T'as pas de la VOD Bah ouais j'ai quelques VOD J'ai un bon replay si tu veux Ça va On y arrive Moi je veux voir ta POV Donc là on vient de te dire le t 1 ouvert quoi Ouais Et Comme tu vas tu te dis tiens je vais mettre ma tête à cet endroit là quoi Je restreins ma ligne parce qu'ils open le, le mur solo queue Là je suis droné donc je sais que je dois m'ouvrir non, mais tout, tout est mauvais là. Stop, stop, ouais. stop. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Non, j'aurais dû mourir. Ouais, hein. Je sais que j'aurais dû mourir là. Ouais. J'ai de la chance. Pourquoi J'ai pas pris l'info qu'il y avait des mecs à ma gauche. J'aurais pas dû piquer euh, au mir sous je pense. J'aurais dû direct soit descendre à la trappe. Bah, déjà, l'ouverture rendre... du T1. Ils ont dû te dire un truc. du Genre, le T1 est ouvert. D'où est-ce que, est que tu décales et tu respectes pas le, le, la, la possibilité Rare. Nous sommes d'accord qu'un mec serait en plein milieu du balcon T1 et regarde. Mais tu, tu dois le respecter, le mec. Tu peux pas faire ton premier pic en mode fait j'ai travaillé la ligne, j'ai un, un avantage. Quel est l'avantage Bah, c'est que moi là j'ai piqué un toto, mais normalement j'ai une, une petite ligne pixel et. Euh... Oui, mais t'as parce... pas du tout pixel là. Ouais, là j'ai pas pixel là. C'était pas mais pixel, elle était pas machin, t'as pas pré-shot je... et tu regardes à un moment où le truc est déjà ouvert. La possibilité qu'il y ait un mec qui soit, rare sur cette ligne, on est d'accord. Tu respectes pas le bonhomme en fait. Le mec il pourrait très bien être là, te mettre, le, te mettre la tête parce que bah il est venu prendre l'info. On est d'accord, c'est rare parce que ça voudrait dire que ça le met quand même dans une situation dans laquelle personne se met à moins d'avoir un niveau de merde. Mais bon, faut que chercher de l'info. A voir. Vas-y. Continue. Ok. Ok, gaga, okay, stop, stop, stop. Typiquement, vi tu viens de faire quoi là J'ai fait une, euh, un mouvement qui est inutile et que j'aurais pas dû faire. Non, t'as pas fait un mouvement qui est inutile et que t'aurais pas dû faire. T'as pas regardé avec ton sidéral chez Alan T'aurais Tu aurais dû t'apercevoir déjà avant, tout à l'heure, avant de te barrer. T'aurais dû t'apercevoir. Il euh, y, y avait déjà un mec. Il euh, bah, y a pas de place en fait. Là, tu viens. Là, tu viens d'arriver et tu viens de te dire. Euh, euh, zut Il y a un mec t'emprête. En fait, c'est et... au complet quoi. Exactement, c'est complet. Tu vas être agressif. Nice. Là, là, je donne, je donne le call. Cool Il est à terre. Du coup, oui. ça va le finir au smoke. Nice, super. Et là, comme on est en 3v3, je me dis, okay. jouer le bas, c'est un peu plus risqué que si je prenais le contrôle de l'escamane Bah ouais, mais ça, t'aurais dû déjà te le dire. Il euh, y a 40 secondes, quand t'as tué le sledge, qu'est-ce que tu dis qu'il n'y a pas un mec qui va pousser derrière lui Tu vois la décale là que tu viens de faire, là Ouais. Bon, tu respectes un peu plus l'attaquant. Sur ces deux secondes-là, on peut pas savoir quel est le niveau que t'as, tu vois Oh Avec un castle, tu viens de mettre des balles au mec, etc, et t'as instant as instant give up. Et tu prends un escalier. Là, je prends une ligne cassée, je sais qu'il est rentré. Parfait. Bah voilà, t'es au bon endroit, au bon moment, de la bonne façon, ouais. avec le bon, le bon truc. Et j'avais le col de la hache en bas. Parfait, ouais, ouais, ouais bah, ça c'est bien. Là, c'était mieux. Je la mets là, l'alarme. Mmh. Donc c'est à dire si le mec il drop de la... De la, de la... De la hatch, ouais il fait bipé, ouais. Non enfin, il fait pas bipé mais ici si, si, il avance. Il drop de si la il hatch, H il se met tout droit, il te défonce... Mets-toi en rappel, mets-toi en vue du dessus Là c'est ici. Si, Regarde, si euh... Regarde la grande... Je sais que ça bip au niveau de, du début du tapis. On s'en fiche. Il saute de la hatch et il prend la rotation que tu n'as pas couvert tout à l'heure. Et il te défonce la tronche. Quel est l'intérêt d'ouvrir l'office Si euh, l'office est, est, est safe à jouer et que la trappe n'est pas faite, je puisse euh, jouer la construite depuis l'office si ça me push. Par exemple, au niveau de la porte euh, chambre main ou de la fenêtre construite. Oui, d'accord. ok. Mais de façon plus générale, le fait de pouvoir jouer l'office, c'est le fait de dire, comme je te le disais tout à l'heure avec ton poumon, c'est de te donner un terrain de jeu supplémentaire en fonction du fait qu'on te mette la sur le terrain de jeu dans lequel tu es quoi. Là je drop entre les deux fenêtres. Stop stop stop stop, stop. Tu drops entre les euh, deux fenêtres d'accord Tu respectes ouais. pas les fenêtres, tu peux mourir de la fenêtre de droite s'il y a un mini punch hole. Petite ligne qui donne directement euh, là où on avait l'habitude avant de mettre un shield sur le lit. Tu meurs à ouais. cet endroit là. La fenêtre c'est bon, le serveur ils sont dedans tes potes Ouais ouais ils sont dedans. Ok. Comment tu sais qu'il n'y a pas une personne au contact à gauche de la fenêtre bah, mon mate il est rentré. Il est rentré où Il est rentré au niveau du de jacuzzi. De tes jacuzzi, là il rentre salle de bain. Re le... Refais son move, regarde son move ton mate Là, et là, là j'ai eu l'info sur le smoke et du coup, je suis rentré. Mais il y a quand même des imperfections qui font que... Euh, oui, tu... mais je comprends. C'est forcément il y a des imperfections. Mais non, enfin, oui, oui, je sais bien ça qu'il euh, y en a. Mais dans le sens où il y a quand même un time dans lequel ton, ton, ton pote, il se, prend une énorme, il se prend une énorme courgette et derrière toi, il y avait un mec au niveau de la bombe dans le petit corner entre la bombe et la porte qui a jamais été checké par le lion, tu vois. Est-ce que vous l'avez droné cet endroit là Non, je pense pas. De se mettre derrière la bombe. Ouais. Et ça a jamais été scanné par ton lion. Et le, le c'est pas le fait que... Il ne le fasse pas, qu'est un problème. Je ne suis pas en train de comparer l'équipe. Je suis en train de dire que toi, oui, oui. tu es dans l'à peu près. Bah, il est à peu près rentré dans le jacuzzi, ça veut bien dire qu'il n'y a personne dans la gym. Bah non. Et il faut respecter les lignes des adversaires. La possibilité qu'une ligne soit une menace, quoi. Là, on aurait pu gagner le round. Je savais qu'il y avait... Là, j'ai rentré... Mais là, oh mais c'est quoi le Respecte-les, bordel de m. Et dans la douche, au moment où tu rentres et tout. Bon, après, t'essayes de trouver une... une solution et tout, ok, mais. Ça, dans 80% du cas, si il regarde à peu près vers, ton... vers, ta... vers ta fenêtre, tu meurs, hein. Donc arrête, c'est un move V-, ça. Oui, d'accord, ok. Oui. Ma grand-mère, voilà, le je maire. Je me suis fait sécher, là. J'ai fait un choix un choix un peu solo. Et ouais, après, ça se termine comme ça. Le round, il a, il a déboulé là-dessus. On a pris 7-5. Ça manque de côté méticuleux. Le dernier round, c'est clairement de la précipitation. Mais l'un des, des meilleurs trucs à faire. Prends, copie, y a pas besoin de réinventer la roue. Prends 2-3 joueurs que t'aimes bien et tu leur pompes tout leur style, tout. Je prends, je prends exemple sur eux quoi. Mais, pas exemple, faut arrêter oui. avec ça, tu copies tout, oui. tu fais exactement copie, comme oui, okay. eux, tu copies. Et à un moment, de toute façon tu pourras pas copier jusqu'au fond, tu vois, jusqu'au bout. Donc il y a un moment où en fait tu vas inventer ton propre style de jeu, tu vas te réadapter, tu vas changer. Tu regardes ce que des personnes que tu trouves comme étant incroyables dans le jeu font et tu les copies. Ok, bon, je te fais un retour sur Metafy. Est-ce que t'as des questions déjà Non, j'ai pas de questions, franchement, c'était très clair, ça c'est cool. T'as permis de. Rien que sur les lignes que je prends, où je m'expose beaucoup trop, euh, rien que ça, quand je suis en train de jouer, je m'en rends pas compte, mais en replay et quand tu me l'expliques, bah, ça saute aux yeux que, ce que je fais, c'est pas bien quoi. Donc euh, ouais, non, franchement, ça a été c clair sur ce que... ce qui allait pas sur mon gameplay. Je te fais un retour clair, laisse-moi 72 heures à peu près, parce que là c'est la fatigue. Ok, pas de soucis. Et si t'as des questions sur Discord, je suis disponible en privé. Ok, pas de souci. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Hein. Parfait. Eh ben c'est parfait, bah... excuse-moi, mon, mon, ouais. mon cerveau se reconnecte. Merci à toi poulet, merci, vraiment. Merci ça Au revoir, merci. Ciao, ciao, bye. Non mais c'est pas mal. En tout cas, les mécaniques sont bonnes, mais il y avait quand même une, une grande différence entre les mécaniques et les logiques de placement, quoi. Ça va être intéressant de faire le retour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du coup, c'est top. N'hésitez pas à faire pour l'exclamation Discord. Là, si vous voulez avoir toutes les news du campus, euh, c'est là que la fête continue. Pour l'exclamation YT, il y a une vidéo qui est sortie.